Que dessiner quand on n'a pas d'idée pour exprimer ses sentiments, sa gratitude ou tout simplement quand on veut dessiner un cœur mais avec un peu plus de créativité et d'imagination Et bien dans ce tutoriel de dessin facile à faire, je vous propose de dessiner un cœur avec un crayon de couleur aquarellable, de le colorier avec des feutres aquarellables et de le dynamiser avec des fleurs, des points et des aplats de couleur. Cette réalisation est si facile à faire qu'elle peut se passer de commentaires. Pour cela, je vais vous donner quelques petites explications pour vous laisser découvrir les étapes par lesquelles je suis passée pour réaliser cette petite création. Pour ce qui est de la liste du matériel, vous la trouverez juste en dessous de cette vidéo. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel ou spécialement des feutres aquarellables, euh, et euh, en parlant de feutres, ceux-ci viennent de chez Action. Ce sont les aquamarqueurs. Vous pouvez les remplacer par des feutres écoliers comme les Stabilo Trio, euh, qui sont aussi euh, diluables à l'eau. Euh, D'ailleurs, j'ai réalisé quelques vidéos à ce sujet. Je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai d'abord dessiné le cœur avec un crayon aquarellable, comme ça quand je vais repasser par-dessus avec de l'eau, on ne verra plus les traits de mon dessin, ce qui aurait été le contraire avec un crayon à mine de plombe. Puis j'ai fait un peu de remplissage euh, dans le cœur avec du feutre et j'ai enchaîné avec du stylo gel pailleté, fluo, en alternance avec des feutres de différentes couleurs. Je peux vous dire qu'en réalisant ce dessin, j'ai oublié la notion du temps. C'est à la fois simple et amusant et c'est très facile et à la portée de tous. Donc n'importe qui peut réaliser ce dessin. Alors ne vous embêtez surtout pas avec les détails, la théorie des couleurs. Essayez juste d'utiliser des couleurs fraîches ou pastels, pourquoi pas. Évitez les gris colorés, les couleurs sombres pour ne pas vous retrouver avec des contrastes durs à devoir équilibrer. Donc ce dessin, vous pouvez le reproduire pour réaliser une petite carte à offrir, par exemple à l'occasion, ou pour décorer la couverture de votre cahier. Vous pouvez aussi ajouter un mot, un message, en tout cas essayez-le et ajoutez-y votre touche personnelle, vous allez voir que c'est très très apaisant. Je vais retirer déjà ça pour avoir une vision globale de ma composition. Voilà ce qu'il en est concernant ce dessin facile à faire et à la portée de tous. Dites-moi en commentaire si cela vous a plu, si cela vous a inspiré. Je serai ravie d'avoir votre retour et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de l'aimer, de la partager. Ce sera votre belle façon de m'encourager à vous produire davantage de vidéos et aussi de faire connaître ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie vivement d'avance. Vous êtes nombreux à visionner mes tutoriels sans être abonné. N'oubliez surtout pas de le faire et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous invite à télécharger le kit gratuit avec plus d'une heure de formation. Tout est gratuit et sans aucun engagement. Les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.